L'objectif vraiment de la formation, c'est de pouvoir valider la dernière année de la licence informatique générale. On est euh, donc sur la L3 euh, de licence informatique générale, ce qui va nous permettre effectivement soit euh, d'aller directement en emploi après la formation, soit de pouvoir continuer un parcours de formation vers le master ou l'école la, d'ingénieur. L'avantage de cette formation, c'est vraiment l'alternance qui va permettre en fait aux étudiants de pouvoir mettre en pratique euh, leurs différentes connaissances au sein de leurs entreprises et de pouvoir euh, évoluer sur leurs connaissances générales au sein du centre de formation. La licence permet vraiment de pouvoir aller sur tout type de secteur d'activité. Euh, les étudiants vont pouvoir derrière aller aussi bien dans des entreprises industrielles que d'aller vraiment euh, aussi dans des entreprises de développement et de développement web. Euh, au sein des entreprises industrielles, ils vont intégrer des services informatiques pour pouvoir euh, faire évoluer effectivement les applications, les EPN, mais aussi euh, pour éventuellement faire de la maintenance en informatique en fonction de la taille de l'entreprise, ou pouvoir gérer également le réseau euh, informatique. Euh, S'ils partent sur des entreprises plus spécialisées, il va falloir qu'ils développent effectivement de la polyvalence et ce que permet la licence générale, et être à la fois effectivement techniciens, ce qu'ils peuvent être à la base euh, également avec euh, leur BTS, mais être réellement des développeurs et des développeurs web et d'applications. La formation s'adresse à un public d'étudiants qui ont déjà validé un bac plus 2. Euh, on est sur la troisième année de licence, donc forcément, ils ont déjà un parcours euh, supérieur euh, entamé. Soit ils sont issus de BTS, hein, de BTS système numérique notamment, soit de DUT, mais ils peuvent avoir commencé également un cursus universitaire en licence informatique euh, ou en licence de mathématiques et ils souhaitent pouvoir valider leur dernière année grâce à l'alternance. Nous sommes sur une formation en alternance, donc deux semaines en entreprise, deux semaines en centre de formation. Dans ce cadre-là, les étudiants sont forcément dans un dispositif d'alternance, donc soit contrat d'apprentissage, soit contrat de professionnalisation, euh, sur un parcours qui va durer 10 mois, même si effectivement l'idée est que les contrats durent une année complète pour pouvoir aller valider un maximum de compétences et les rendre le plus opérationnels possible. Alors j'ai choisi cette formation parce que je fais de l'informatique depuis que j'ai un ordinateur, donc c'est-à-dire vers ma 10-11 ans, et euh, que cette formation était une licence générale en informatique donc euh, qui nous apportait des connaissances assez généralistes, euh, que ce soit dans le développement industriel, dans le développement web ou encore dans, le, dans le, la gestion de réseau ou de base de données. Euh, C'est une euh, licence qui me donnera des compétences polyvalentes pour intégrer euh, le marché de l'entreprise euh, dans le futur. Donc, euh, j'ai fait un bac euh, STI de dessin euh, au lycée euh, Pierre-Émile Martin. Euh, j'ai ensuite, euh, pendant, un, pendant deux ans, euh, travaillé dans diverses euh, boîtes d'intérim pour ensuite intégrer un BTS euh, système numérique, option informatique et réseau, du coup, qui a commencé par euh, me donner euh, mes premières compétences euh, en, en réseau. Euh, j'ai ensuite euh, commencé euh, la licence qui ouvrait euh, l'année juste à, juste après mon BTS. Donc mes objectifs professionnels, Donc j'ai différents projets. Le premier serait de partir aux états unis pour développer en informatique, voire même monter mon entreprise. J'aimerais bien faire dans le développement web, voire le développement industriel, peut-être même le développement de jeux vidéo. La maintenance réseau ou l'administration réseau est quelque chose qui m'intéresse énormément aussi. Et rester travailler en France ne serait pas un problème pour moi. Alors, j'ai choisi l'apprentissage pour différentes raisons. La première est le fait que ça m'apportera énormément d'expérience en entreprise. La deuxième, l'apprentissage apprenti, en entreprise me permet de comprendre comment fonctionne une entreprise, que ce soit par le management de projet ou le développement, ou même la vie en entreprise en général. Et la troisième, c'est que cela me permettra d'acquérir de l'expérience au fur et à mesure du temps pour, pour intégrer le marché de l'emploi.